Ennemis dans la zone des opérations Éliminez toutes les cibles dans la zone Y'a un mec juste derrière lui Mais hein. il préfère essayer de me tuer Nice, chat je me, je me mets bien, chat Ça joue tranquillement On déroule petit à petit C'est une bonne première game pour le moment Je commence à être de plus en plus rodé Euh Du coup, maintenant qu'un drone pop, on peut plus le savoir, c'est bien ça Ce matin, ça marchait très bien. Drone ennemi actif. C'est marrant cette arme, chat hein. Regardez ça. Ça, c'est mon recul actuellement. Saisie. Vous êtes en sécurité. L'ennemi vous a perdu de vue. Elle est incroyable. <rire> c'est, je sais pas si vous faites, vous faites gaffe les gars, mais c'est, c'est une arme qui est plus violente que, que la méta d'avant. Je demande une reconnaissance immédiate. On arrive sur zone. Reconnaissance en cours. Attention, le drone quitte la zone. Cible marquée, feu à volonté. Ici, il est obligé de rester. Il y gaz qui arrive. Il va devoir sortir dans 3 secondes. Il a la panique. Il a la panique. Wow, il a la panique. Je le faire knock par une frappe. Si tu tires dans la tête, il faut 4 balles les gars pour tuer, sachant que j'en ai à peine 100 dans le chargeur. Vous me confirmez œil de lynx, ça marche plus du tout. Genre tu claques. Ah Tulipe Noire, il s'appelait lui. Mais t'as déconseillé ou genre manette Vous n'êtes pas prêt Il n'y a pas de recul. Elle est pire dans les mains de, de joueurs manettes, comment je l'ai équipée. à volonté reçu langbo 3 1 on approche Rapidement. atterri dans la zone, Surveillez le ciel. Il y a un là, un dans le bâtiment en face, un sur le toit à droite. Sniper qui me sauve Zone cible marquée, feu à volonté 3-1, cible verrouillée, frappe imminente. dans la zone des opérations. Je me dis qu'il y a peut-être encore un monde où le rat qui était là-dedans est encore dans cette tanière, tu vois. vous êtes dans le top 10 beau travail je me balade tranquille chat je j'essaie de, de spotter des Je peux me faire backstab de partout ici, c'est pas la... 3 volonté Vous êtes dans le top 5. Au travail. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Bon, oh, cible éliminée. Ah Vous perdez du terrain. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Ils n'avaient aucune chance contre vous. Bien joué. Let's go. en Première game de la soirée, chat. Avec la nouvelle arme méta qui ne l'est pas encore, mais qui va le devenir suite à cette vidéo. 16 kills sans forcer, chat.